aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, abonne-toi. Mais n'oublie pas la clochette des notifications pour être au courant des dernières vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur bien attendu aujourd'hui. Nous sommes avec un Renault. en il est temps de prendre la route. Et on transporte des marchandises. Désolé, c'est si vous il voyez pas bien. Mais faut avoir en même temps le clavier. De le fardement qu'on avait c'est un bidon comme ça avec marqué quelque chose dessus qui avait des on va aller voir si on peut se reposer de voilà, c'est ici que je termine cette petite vidéo.